Bonjour Laurie, là on est en direct de ton labo, donc c'est là que tu fabriques tes savons et tous tes produits, parce que tu fais pas que des savons si j'ai bien compris, tu fais aussi des cosmétiques naturelles. Oui, bah après les cosmétiques naturelles je les fais en plus en atelier, mais pour l'instant en tout cas parce qu'au niveau réglementation c'est un peu plus compliqué pour les faire valider à la vente. Mais, euh, mais oui, oui, je, je propose différentes choses. On va en parler tout à l'heure, je pense. Juste pour resituer, donc Laurie, toi, tu as suivi la formation Savon Naturel, la formation en ligne que j'ai proposée. Est-ce que tu peux juste m'expliquer, du coup, quand tu t'es inscrite, est-ce que tu avais déjà ce projet de créer tes savons parce que, ou c'est venu plus tard Parce qu'aujourd'hui, ton activité, c'est d'être savonnière et agricultrice. Comment tu dis oui. ça c'est ça. Formation euh, savon naturel, euh, j'avais déjà en tête à ce moment-là de faire des savons lait de vache, mais je ne savais pas du tout si c'était possible. Du coup, c'est la formation, euh, je voulais en savoir un peu plus sur la technique, surtout que je n'avais jamais euh, fait de savon avant. Du coup, bah, c'était vraiment un très, très bon début pour, euh, pour apprendre toutes les bases nécessaires. Et après, bah, oui, j'ai la particularité d'être euh, agricultrice et euh, savonnière. C'est-à-dire qu'en fait, euh, j'intègre le, le lait de notre ferme dans mes savons c'était un challenge en plus euh, pour euh, pour les savons quoi c'est top donc tu fais que des savons au lait de vache oui tous nos savons sont au lait de nos vaches et euh, autre particularité c'est que j'utilise que des ingrédients français ce qui n'a pas été simple au niveau technique parce que euh, bah, du coup euh, pas de beurre végétal quoi pas de beurre solide comme du beurre de coco de carité euh, j'utilise pas ça du coup au niveau saponification j'utilise beaucoup d'huile d'olive et euh, et puis bah, que des ingrédients français issus aussi de producteurs en direct. en fait. Alors ça, c'est vraiment génial. Bravo, Laurie, c'est top. J'imagine que tu as dû faire pas mal de recherches pour arriver à trouver la formulation. Ça m'a pris euh, bah, entre, par exemple, la formation savon naturel euh, et, euh, et aujourd'hui, avec l'étape de recherche et tout ça, j'ai bien mis huit mois, je pense, de recherche et développement parce que ce qui m'a pris vraiment du temps, bon, euh, il y avait la technique de savon déjà, mais c'était de trouver les matières premières. Donc, déjà, il y avait toute une étape de recherche de savoir, OK, euh, qu'est-ce qu'on fait en France, <rire> en fait, et qu'est-ce qui peut être utilisé dans un savon et avec des effets pour notre peau. Quoi. Donc, euh, il y a eu pas mal de recherches bibliographiques euh, et puis bah, de tests pour voir la faisabilité technique, en fait. Donc, euh, c'était donc, oui, pas mal de travail. Bravo. Donc, euh, challenge relevé. Et en plus, je, si je j'ai bien suivi, tu approvisionnes directement auprès des producteurs Autant Oui, que... alors, pas tout, pas tout, parce que le problème que j'ai, c'est euh, quand on valide une matière première, il faut que le fournisseur ait une fiche technique et une fiche de produit, voire même des analyses des fois. Et c'est assez coûteux et fastidieux pour les fournisseurs, en tout cas les producteurs, du coup, c'est vraiment la galère de trouver des producteurs en direct. Et puis, euh, deuxième chose, c'est avoir qu'ils aient suffisamment de volume, parce que, ben, <rire> en savon, euh, dès qu'on commence à faire un peu de volume, j'ai dû contacter une quarantaine de producteurs d'huile d'olive en France, et il euh, y en a que cinq qui m'ont répondu oui, potentiellement. Quoi. Voilà. Donc aujourd'hui, je travaille avec. Euh, un fournisseur d'huile d'olive, quand même français, euh, l'huile de caméline, l'huile de chanvre aussi, c'est un producteur euh, français, même breton, parce que je suis de Bretagne. Euh, le miel aussi, euh, j'ai l'huile de noisette aussi. Euh, voilà. enfin, J'essaie vraiment de maximiser. Et puis après, les autres ingrédients sont français. Oui, c'est top. L'huile de cameline et l'huile de chanvre, je crois que ça fait partie de mes préférés dans les savons. C'est vrai que c'est des vieilles huiles traditionnelles en France qu'on utilise très peu déjà dans l'alimentation, alors qu'elles sont... Pleine de bénéfices pour notre santé. L'huile de champ, elle est riche en oméga 3, l'huile de cameline aussi. Oui. Donc, c'est des très, très belles huiles à utiliser dans l'assiette et dans la... sur la peau, surtout. Tu peux nous parler un peu de ta gamme, et puis après, on fera un petit tour, peut-être, dans ton oui. labo bah, Donc, aujourd'hui, en fait, du coup, j'ai six savons. Euh, donc, ils sont tous au lait de vache. Euh, je n'utilise pas d'huile essentielle ni de parfum. C'est ah. aussi une particularité, c'est entre autres ta sensibilisation aux huiles essentielles qui, on va dire, l'utilisation avec parcimonie qui m'a un peu fait réfléchir sur le sujet. Et puis aussi, euh, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser de, des... Enfin, vrai, c'est un point de vue personnel, hein, parce que les huiles essentielles, je trouve ça très intéressant. Mais euh, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser une huile qui est, voilà, il faut 150 kg de fleurs pour un euh, litre d'huile à peu près, euh, d'huile essentielle. Du coup, euh, je trouvais ça un peu dommage d'utiliser ce produit précieux dans un produit euh, qui sert à nous laver. Quoi. Et euh, moi, personnellement, je préfère utiliser des huiles essentielles dans des produits qui ne se rincent pas, donc dans les baumes ou dans des crèmes, voilà, mais pas dans un savon. Voilà. Donc, mes savons sont bruts. Trop bien. <rire> Après, euh, le challenge que j'ai essayé de faire, c'était quand même d'apporter une odeur, parce que mine de rien, euh, on va dire la plupart des consommateurs, ils, le premier réflexe qu'ils ont avec un savon, c'est... Ah, ça sent bon quoi ouais. <rire> voilà donc euh, même si les miens ils sentent le savon finalement mais il n'y a pas l'odeur florale euh, comme avec une huile essentielle et euh, par contre je fais macérer de la fleur euh, genre, notamment un où je fais macérer de la fleur de lavande pour que... il y ait une petite odeur quand même quoi ouais. qui, voilà qui fait appeler, euh, la Provence et le côté un peu floral et ça c'est un ouais, bravo parce que c'est un sacré euh, investissement en temps euh, de de faire ça parce que effectivement pour parfumer les savons, je pense que beaucoup de personnes le savent, c'est très difficile. Euh, la saponification une grosse partie des odeurs donc c'est pour ça que souvent on a recours aux huiles essentielles mais comme tu l'as dit après il y a des choix personnels mais voilà. Oui tout, à fait. oui tout à fait parce que c'est que... clair que ça a aussi des vertus et là c'était vraiment un choix personnel et éthique et même euh, après euh, c'est vrai que si j'en utilise un jour, euh, dans mes futurs produits, je, je ferai appel à des huiles essentielles françaises aussi. Donc, euh, pareil, c'est un autre niveau. Quoi, mais c'est voilà, pas mal de questionnements qui fait que j'ai fait le choix de ne pas m'utiliser du tout. Voilà. Et tes Les clients euh, comprennent bien ta démarche euh, Oui, euh, oui, oui, tout à fait. Parce que euh, je trouve qu'on euh, a quand même un mouvement à avoir pas mal de clients qui justement réclament le sans huile essentielle. C'est tout ce que j'ai remarqué. Et, euh, et puis bah, quand on leur explique, ils comprennent en fait. Et après bon bah ils testent le produit et ils voient que, que voilà ça qu'il n'y a pas. <rire> en fait ils ont peur, c'est trop bizarre comme je sais, les savons au lait. Leur premier réflexe c'est de me demander si ça sent le lait caillé quoi. <rire> <rire> <rire> et je dis ben bah, non c'est pas du fromage, <rire> le lait se transforme. Donc voilà mais euh, du coup on voit bien que même euh, j'ai un savon qui c'est un pur olive avec du lait. Euh, bah, il a une odeur de savon euh, de savon quoi, il n'y a pas de souci euh, par rapport à ça donc, euh, donc voilà d'un côté ça fait des savons qui sont très très doux et qui peuvent être utilisés par tout ah. le monde et euh, sur toutes les parties de c'est en fait. quand même super intéressant oui tout à fait, Oui, du coup parce qu'il n'y a pas de risque allergène et mm -hmm. euh, du coup ben, il a, ils peuvent être utilisés même pour, pour les enfants en bas âge donc ça c'est top <rire> alors du coup, là, ta gamme, tu nous as dit un pur olive avec du lait, qu'est-ce que tu nous oh. as concocté euh, d'autre alors, j'ai un pur avec du lait, j'ai euh, un, un savon à l'huile de chanvre, du coup. En fait, chaque savon, il y en a six, et chaque savon est formulé en fonction du type de peau. Euh, C'est un peu bah, pareil, j'ai suivi ta formation en fait. Hein, C'est ce, ce que tu nous as appris et j'ai été vraiment intéressée par ce, ce, cette partie-là. Donc en fait, j'ai formulé par rapport au type de peau. Et puis après, en fonction des types de peau, bah, j'ai incorporé des huiles euh, qui étaient adaptées à chaque type de peau, les argiles aussi. Euh, qu'est-ce que j'ai mis Les poudres de plantes. Euh, bah, après, euh, qu'est-ce qu'il y a bah, Le miel, selon euh, si je cherche à avoir des vertus un peu plus cicatrisantes. Voilà, donc il y en a six. Donc, euh, on n'a pas donné le nom de ta savonnerie. Tu, tu veux nous dire un peu puis comment on, on peut te trouver et trouver tes jolis savons Oui, bien sûr. Donc, ma savonnerie s'appelle l'Atelier du Tilleul. Euh, on est basé en Bretagne. Euh, je viens tout juste de créer mon site internet, mais on ne trouve pas facilement encore sur Google. Euh, c'est www.latelierdutilleul.fr. Et euh, l'idée, c'est de, de faire du savon, mais aussi euh, d'autres choses par la suite, en fait. Donc, tu vends tes savons euh, pas encore sur ton site. Euh, pour l'instant, c'est plutôt local. Oui, en, en local, et puis il y a des magasins revendeurs, mais là, pour l'instant, c'est essentiellement en Ile-et-Vilaine et, et Mayenne. Tu veux voir le labo Oui, allez, c'est parti, entre okay. nous. Bah écoute, en plus, ce matin, euh, j'étais en train de fabriquer des savons pour euh, un mariage, en fait. J'avais une demande pour un mariage, et, euh, et en fait, c'est mon fameux savon au calendula. Je vais vous montrer un peu le... Le Définitif parce que là c'est les savons finis, il faut que je les emballe, tu vois. Wow, sont beau. Donc euh, en fait, euh, euh, celui-là c'est un euh, savon au calendula. Je l'avais une demande un peu spécifique pour un mariage et euh, bah, du coup bah, j'étais en train de le fabriquer. Donc euh, euh, là tu vois, tu as la préparation des, des huiles. Donc j'utilise dans ce savon là, il euh, y a la fleur. Je sais pas, <rire> Il y a la fleur de calendula, donc il y a le macérat de calendula que j'ai fabriqué, euh, du coup, euh, bah, il y a deux trois jours. Là, du coup, il y a mon lait, tu vois, que, que j'ai congelé. Et puis de l'ocre, euh, c'est un colorant... Euh, c'est un colorant naturel de l'ocre de Provence. Mm -hmm. donc, euh, des pigments euh, français, euh, voilà, pour colorer les savons si. Donc, tu vois, je fabrique ça tout à l'heure. Et puis bah, après, une fois que la fabrication est faite... Euh, donc ici, tu as la... la l'échelle qui sert à ma cure de saponification. C'est mon, mon petit savon à la, à la lavande avec technique de marbrage que j'ai appris grâce à ta formation. Ils sont vraiment, vraiment, beaux, hein, vraiment beaux. Je vois que tu t'es fait un joli tampon aussi. Et puis bah, une fois que les savons sont, sont fabriqués, bon, bah, là ils vont être emballés tout à l'heure. Et puis bah, après, moi je les stocke ici en attente d'être livrés. Donc ici, tu as les six... Les six savons, euh, voilà, qui qui arrivent en deux formats différents. Et puis euh, j'ai même proposé des, des petits porte-savons, euh, voilà, en liège ah, naturel. c'est ah. que le savon sèche bien parce qu'il y a des trous dedans. Et puis bah du coup je mets mes petits savons dedans. Ah, c'est très joli. Et puis le liège c'est une matière euh, qui est merveilleuse. C'est une matière naturelle. Et puis voilà, ça moisit pas. C'est, enfin, moi j'utilise tous les jours euh, dans ma salle de bain et c'est c'est top quoi. Ça a été difficile pour toi d'installer ton labo. J'imagine que tu avais déjà la surface nécessaire, mais oui. après, en termes de contraintes, parce que bah, si on peut en dire deux mots, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés par ça. Il y a énormément de gens qui ont envie de se lancer dans la savonnerie, mais peu de personnes réalisent que oh. ça ne se fait pas comme ça. C'est tout un cheminement. et Il y a beaucoup de contraintes qui faut oui. pour la sécurité des consommateurs. Et ce n'est pas simple. Tout à fait. Bah déjà, euh, c'est vrai. que moi j'ai l'avantage, je ne suis pas limitée par la surface puisqu'on est comme dans un, on est dans une ferme, donc euh, du coup au niveau du local, euh, bah, du coup j'avais possibilité d'en faire un facilement. Donc ça c'était fait. Mais c'est vrai que des personnes ont, ont cette difficulté de trouver le local euh, approprié parce qu'il faut que le local soit aux normes des normes alimentaires en fait. Mmh. C'est-à-dire que euh, voilà, on peut pas on peut pas travailler la fenêtre ouverte pour pas qu'il y ait des mouches. Euh, tout doit être en inox ou en en, en matériel euh, avec contact alimentaire il euh, y a des normes de fabrication quand on fabrique euh, voilà, euh, c'est exactement comme euh, pour faire de, du fromage ou voilà, n'importe quel aliment finalement les normes, on appelle ça les bonnes pratiques de fabrication et on est susceptible d'être contrôlé, donc ça c'est une chose et puis après au niveau des normes euh, pour démarrer, c'est vrai que c'est assez fastidieux. Euh, en fait, chaque savon, euh, on dépose la recette euh, finalement auprès d'un toxi toxicologue qui va regarder euh, le risque potentiel euh, du produit. Donc, euh, il faut avoir euh, chaque matière première a une fiche de sécurité, euh, une fiche technique, euh, voire des analyses euh, voilà, de, pour prouver la non-toxicité de, de la matière première. Et puis après, ben, le produit euh, est envoyé pour validation toxicologue. Alors, pour le savon, en fait, il analyse la formule. Euh, mais euh, parfois, on a besoin de faire des tests. Si on va un peu plus loin dans la cosmétique naturelle, euh, si on fait une crème, par exemple, ou, euh, ou un baume ou n'importe quel euh, produit qui est susceptible d'avoir une contamination microbiologique, ben, il faut pouvoir prouver que euh, par des tests en laboratoire, qu'il n'y ait pas de risque de contamination. Ouais. Donc, euh, et c'est coûteux. <rire> voilà, voilà c'est un investissement. C'est ah, euh... un investissement. C'est pas juste faire du savon dans sa cuisine. C'est vrai que c'est là l'étape d'après quand on veut vraiment commercialiser le produit, des étapes à respecter, quoi. Voilà. Et puis il y a l'étiquetage aussi. l'étiquetage où voilà, on doit vraiment respecter les normes d'étiquetage, les ingrédients, marquer la fameuse le nom INCI, enfin, avec la composition de chaque ingrédient. Voilà, c'est tout un travail. C'est bah, un vrai métier, en fait, d'être savonnier. Même si ça peut être un passe-temps, un loisir pour beaucoup de personnes, donc quand on veut en faire un, une activité professionnelle, ben, c'est passer à une autre dimension. Est-ce que tu imaginais qu'il y a un an ou un an et demi, que tu serais là aujourd'hui, que tu aurais fait tout non, ça Non, non, c'est clair que c'est vraiment une grosse reconversion professionnelle pour moi, parce qu'avant, j'étais commerciale, en fait. J'étais dans le marketing et dans le commerce. Et euh, bon, même si j'étais dans le milieu de l'élevage, mais voilà, c'était pas du tout les mêmes, euh, la même approche. Et, euh, et ça a été très vite et, parce que je suis vraiment à fond dans ce que je fais aussi. Et, euh, et c'est vrai que c'est top de se lever euh, tous les matins et d'être, euh, bah, de faire ce qu'on aime et d'être super motivé. Et voilà, enfin, on est passionné euh, de faire un métier qui soit à la fois une passion, c'est super quoi. Donc, je souhaite vraiment à tous ceux qui sont motivés par cette... Euh, cette, ce domaine d'écouter voilà, leur instinct et, et de foncer quoi en fait, c est, c est... faut pas se poser de questions. Tu veux nous montrer un petit peu la ferme euh, Bien sûr Alors, euh... je commence par quoi Il y a un peu de bruit, c'est normal parce qu'on est en train de, de les nourrir là, donc il y a le tracteur, est... le tracteur qui est en route, mais on va aller voir vite les animaux. De mettre en place un jardin médicinal, tu vois. Mmh. Même au niveau des vaches, on est en train de, de semer des, prai des prairies médicinales en fait, euh, parce que bah, ce qui est bon pour nous est aussi bon pour nos animaux. Et euh, j'ai démarré une formation d'herboristerie aussi euh, euh, dans une école d'herboristerie dans le Finistère, mmh. et ça m'a beaucoup donc euh, j'avais envie de mettre en application tout ça et puis de pouvoir transmettre. Euh, aux personnes qui passent, voilà. Ah bah c oui, je, je vois bien, tu es, tu es rentré, ça y est dans le, le chemin qui s'arrêtera plus jamais. C'est un sacré parcours que tu as fait. Euh, c'est voilà. génial parce que du coup en fait là tu arrives à travailler sur la qualité de ton produit mais depuis euh, le pâturage jusqu'au savon, c'est quand même extraordinaire. Ouais. Si tu veux je peux te montrer alors le jardin médicinal et pour l'instant il ressemble pas à grand chose mais il y a quand même quelques trucs intéressants Puis je voulais t'expliquer la démarche que j'avais par rapport à ça. En fait, chaque, chaque petit bout de jardin représente un organe de notre corps, c'est-à-dire voilà, la, la bouche, les poumons, l'estomac, l'intestin, etc. Mm -hmm. Et en fonction de chaque, de chaque organe, en fait, on a des plantes en fait, qui ont des vertus pour ces organes. C'est voilà, d'essayer de, de travailler les systèmes de santé en prévention, mm -hmm. euh, et de pouvoir du coup sensibiliser les personnes euh, par rapport à ça et d'expliquer ce qu'on peut faire de, des plantes finalement qu'on trouve chez nous, hein, mais euh, en France, voilà. Et donc ça voilà. tu vas l'utiliser pour toi et pour tes ateliers, c'est ça ton idée ah, L'idée c'est d'avoir une, euh, une petite, hein, parce que là franchement pour l'instant ce n'est pas petite herboristerie familiale, parce qu'on voilà, reste dans le familial, et puis bah, d'avoir un support pédagogique euh, au moins pour expliquer euh, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces plantes, euh, euh, parce que c'est vrai qu'on a la surface ici, on peut, on peut même faire de la cueillette sauvage autour de chez nous, hein. il, y a, il y a tout ce qu'il faut dans les haies, euh, avec plein de plantes intéressantes. Donc, euh... Ta formation, c'est vrai qu'elle a, elle a pas mal permis de, de mettre en lumière euh, ben voilà, tout ce qu'on peut de revenir à la base finalement, mm. et euh, de revenir à des choses simples, euh, d'avoir des, des produits avec peu d'ingrédients dedans, voilà, euh, le savons, il y a six ingrédients maxi euh, dans la composition. Euh, et puis, dans ben, la partie herboristerie, c'est la même chose. Euh, en fait, on a un peu oublié ce que nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, arrière -grands euh, finalement, utilisaient. Et, euh, et c'est marrant parce que pas plus tard qu'hier, euh, j'ai une cliente qui m'a acheté des savons et elle me disait, ah bah tiens, euh, c'est marrant parce que mon arrière-grand-mère euh, me disait qu'elle elle se lavait au lait, au lait de vache, euh, mon, sa grand-mère se lavait au lait de vache, en fait, euh, pour nettoyer la peau. Ouais. et c'est comme ça en fait qu'elle voilà, qu s'est dit bah oui le lait de vache a peut-être un intérêt en fait et c'est vrai que bah oui parce qu'il y a l'acide lactique et que ça agit comme un, un nettoyant naturel finalement sur la peau c'est un ph neutre voilà enfin, on revient à des choses simples en fait l'autonomie aussi c'est important euh, capable de prendre soin de soi tout seul avec ce qu'on qu peut trouver en local c'est oui. vraiment euh, une démarche qui est essentielle et... J'espère que de plus en plus de personnes auront envie de suivre ce chemin-là. Super, bah, merci beaucoup Laurie, c'était un grand plaisir de te voir dans ton évoluer dans ton environnement naturel. Je <rire> suis super fière de ce que tu as réussi à faire et de voir que tu es épanouie dans ton projet, que tu as, envie... as plein d'idées envie d'aller super loin, c'est vraiment génial. Je suis très heureuse pour toi. Merci. <rire> Si comme Laurie, vous avez envie d'apprendre à fabriquer vos savons naturels avec des ingrédients qui sont faciles à trouver et toute la richesse des plantes, vous pouvez rejoindre la formation Savon Naturel. Vous trouverez dans le pack Savon Pro des éléments pour aller plus loin et vous aider à élaborer votre projet de savonnerie professionnelle. En attendant, pour apprendre les bases de la fabrication du savon et vous aider à réussir vos premiers savons, rejoignez-moi pour un webinar Objectif Savon Réussi. Vous apprendrez comment faire du savon sereinement et dépasser la peur de la soude, à choisir le bon matériel et à fabriquer du savon avec ce que vous avez déjà dans la cuisine. Et je vous guiderai pour mettre toutes les chances de votre côté et bien choisir vos recettes. Le lien pour vous inscrire est juste sous la vidéo. A très vite